Je suis qui comme avec le son Comme d'hab qui fait mal Rien à faire Avec ton son, avec ton flow à banal j'en ai marre de bouleverser Tous ces jeux je trouve Ça se voit que mon le mon produit toujours Ah, le groupe Assis sur un bois en l'aise Un back, on les black, pour dresser ces d'attaque Avec ma c'est flow, flow je vais bouleverser des hommes ceux qui se prennent des sacs à consul Mon petit petit depuis des années mon petit Cherche pas d'espoir à moi j'm'envoie de toi tu restes pas Cherche pas mon petit je suis toujours là Et t'es qu'à On Cherche pas fait que des C'est pas c'était sourd écoute pas, d'espoir c'est plus On est on est Vides, a quoi, oui. Wesh, cousin, comment ça se passe au bled Désolé, la dernière fois, man, j'avais plus de crête Algérie, tu es non, c'est pas le club, mec Y'a de la peur dans la chicha, faut que les meufs tombent prête vas bouge ta graisse, ouais, bouge tes fesses Fais boire, style la musique, j'ai ton boule en caisse Grosse dédicace pour les reflets poussés à sauce. Y a plus de place à six, mais on est quand même à tous Clic, clic, c'est un pas duré longtemps, t'inquiète pas pour moi chérie tu sais que j'ai du répondant temps, une petite embrouille de temps en temps, mais on repart quand même content, c'est comme oh, okay. ça qu'on se détend, chez les jeunes de mon temps, c'est mineur, soixante-discord, ça y est à nous, t'inquiète, c'est double tes pits